Le secret, après 40 ans, c'est de bien se surexposer, hein, pour, pour bien cacher les rides. C'est Pascal Sevran qui m'a appris ça. Alors, épisode 1, 2, 3, 4, peu importe, c'est l'un des quatre épisodes de la tétralogie que je cherche à mettre en place. Enfin, plutôt de ce double, de ce double diptyque, où en fait les vidéos vont se répondre l'une l'autre. Nous allons aujourd'hui, aujourd selon la règle du jeu que je me suis moi-même imposé, vous raconter anec une anecdote euh, mettant en avant l'une des plus belles qualités de H, qualité masculine, et à la, à la, en fin de... En, en générique, en guise de générique de fin, ben vous aurez le loisir en fait, de cliquer sur les trois autres vignettes, trois ou quatre, euh, trois autres vignettes en fait mettant en avant les autres, les autres chapitres de, du, du double diptyque, hein. pire défaut de, de H, plus belle qualité de F, et qualité absolument, euh, défaut absolument odieux de F. Tout ça sera lié à la fin. Je vous invite à les regarder d'affilée, c'est-à-dire à ne pas vous arrêter euh, sur une vision partielle, en fait, de mon, de mon logiciel. Si vous venez de voir la plus belle. Euh, qualité de H, allez voir son pire défaut, si vous venez de voir le pire défaut de F, allez également voir ça, sa plus belle qualité. Ça vous aidera à raisonner et à percevoir les gens de manière un petit peu moins binaire que vous ne le faites parfois. Quand je dis vous, c'est un vous global, hein, c'est pas vous mes petits, mes petits chats, c'est également les journalistes, les passants, les non-abonnés. Puis euh, d'ailleurs, les non-abonnés, hein, ils sont toujours entre 30 et 38% récemment. Regardez les vidéos, ça fait quand même un sur 3, c'est quand même dommage, comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous, ça ne vous mangera pas un bras, ça ne vous coûte rien, vous aurez tout le loisir de vous désabonner par la suite. Avant de vous raconter cette anecdote, euh, que vous allez d'ailleurs peut-être trouver euh, finalement, euh, comment dire, une anecdote paradoxalement peut-être un petit peu trop anecdotique, je rappelle que la règle du jeu c'est que je ne, pour, je ne peux raconter que ce qui m'est arrivé. Euh, par définition, et donc j'ai pas pris un combat de gladiateur, ou une découverte magistrale, ou une aventure héroïque. Non, j'ai puisé dans le quotidien pour mettre en avant les qualités et défauts euh, de, de, de, de, de jeu, des deux genres. Et quand c'est quotidien, bah parfois c'est très quotidien, ce que je m'apprête à vous raconter est très très quotidien. Euh, parfois je retrouve des éléments de preuve, comme les photos par exemple pour l'anecdote du vélo, où euh, pour le pire défaut de F, j'ai retrouvé un message répondeur qui date d'une dizaine d'années et que j'avais sauvegardé en me disant qu'un jour ça me servirait à quelque chose. Vous voyez, mon intuition féminine, peut-être, me l'a fait sauvegarder. Hein, je ne sauvegardais jamais ce genre de message à l'époque. Celui-ci, je l'ai, je vous le mettrai à la fin du pire défaut de F pour, encore une fois, euh, illustrer avec du vrai. Aujourd'hui, j'ai n'ai pas d'illustration. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est un petit échange oral très bref. J'ai pas de photos, et je n'ai pas, pas d'audio. Euh, avant cela, on, on se souvient que si jamais vous regardez cette vidéo pendant les offres Halloween, c'est-à-dire avant dimanche 3 octobre minuit, eh bien vous avez pour Halloween 31 octobre, 31 demi-journée de séminaire à moins 15%, la liste est ci-dessous, le coupon également et la boutique, comme d'habitude, c'est Mat Consulting. D'ailleurs, en parlant de coupons, l'un de vous sur Twitter m'a habilement fait remarquer qu'au lieu de l'appeler euh, « Allo quoi hein, ?», oui, « Win, Allo quoi ?», comme l'histoire du, du, du shampoing de qui on sait, j'aurais dû l'appeler « Allo à la Wagbar ». Ça aurait été plus rigolo, hein, « Allo tiré Wagbar » ou quelque chose comme ça. Il a bien raison, au moins, on se serait tapé des barres. Le coupon « Halloween » de 2020, ça sera « Allo tiré Wagbar ». Après tout, il n'y a, a pas de raison. Alors... Euh, L'anecdote, très brièvement, euh, ligne de bus numéro 6 qui faisait euh, Saint-Augustin-Nice-Masséna en passant par Cocade, année, année lycée ou année prépa, non, année, année, année, année lycée, euh, voire collège, mon souvenir est assez vague, la preuve que c'est vrai, puisque si c'était faux, si j'inventais ces anecdotes, eh bien j'aurais au contraire des, des, des dates et des lieux très, très précis. Le simple fait que je ne l'ai pas montre que c'est vrai. Euh, bref, j'avais une douce... Ouais, j'étais au, au collège, je pense que j'étais au collège, je devais avoir entre 12 et 14 ans. Et donc j'étais autorisé à prendre le bus, pas le soir, on parlait de la journée, le soir, je suis sorti le soir à partir de 17 ans. Premier concert, de, première sortie, c'est le concert de Jamiroquai à Nice au jardin de. Ce qui s'appelait à l'époque le. Quand ça le jardin des Lumières là, Non, le, le théâtre du jardin, théâtre en plein air. Enfin, vous savez, en plein sur la, la, la grande place, là, avec l'arc de cercle inversé. Peu importe. Euh, je prends le bus la journée euh, et je, je remarque, ou pas d'ailleurs, enfin, vous savez, inconsciemment, parfois on remarque des gens, mais. Euh, comme ils ne présentent pas d'intérêt immédiat pour nous, notre subconscient voit qu'ils sont là, mais enfin, on s'en en fiche un peu, quoi. Et il y avait ce monsieur, ce monsieur noir, euh, donc probablement euh, probablement africain. Je dis probablement parce qu'en en fait, on n'en sait rien. Il n'est pas forcément africain, mais bon, en tout cas, il était, il était noir, comme aurait dit Marianne Robin, très très noir. Et de mémoire également, il était assez assez élégant, un petit peu dandy, donc très seul, comme la plupart des, des dandys. J'avais écrit un article là-dessus au début de mon blog, dans les années 2000, qui s'appelait « Les sont toujours seuls ». Et ce monsieur, euh, nous n'avions jamais eu aucune forme d'interaction, aucune forme de contact. C'est important pour comprendre l'anecdote. Nous n'avions même pas échangé un bonjour, nous n'avions même pas échangé un regard. Il existait, mais il était inexistant pour, pour moi. Il ne me concernait pas, il avait l'âge de, de mon père. Euh, pff, voilà. Un inconnu, presque invisible, pas tout à fait. Et Il faut savoir que euh, à, à l'époque, euh, bah, j'étais un ado très peu rebelle en réalité. Euh, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai pas eu de scooter. J'ai jamais fumé. Je me suis jamais drogué. Je me suis saoulé qu'une seule fois et encore c'était beaucoup plus tard. Euh, je n'ai jamais, jamais, volé, je n'ai jamais fait de graffiti. J'ai jamais euh, porté atteinte à l'intégrité d'autrui ou, ou abîmé le bien d'autrui ou quoi que ce soit. Enfin tout, tout ce que le dévoiement H adolescent, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas fait. Euh, J'avais un vilain défaut, un tic, mais c'était presque paradoxalement pas par défiance ou pas par volonté de me dé, de dévoyer ou de provoquer, c'est simplement parce que je trouve que le, le, ergonomiquement les bus étaient, fait, étaient faits de telle sorte que c'était beaucoup plus confortable de poser ses pieds sur le, sur le siège d'en face que, que, que là où il devait naturellement reposer. Notamment sur cette ligne 6, où il y avait deux places côté opposé au chauffeur, donc à droite du bus, au niveau de la roue avant droite, les places handicapées, mais il n'y avait personne d'handicapé, ne cherchez pas dans cette direction, ce n'est pas là qu'il faut, qu faut creuser, il n'y avait pas d'handicapé dans, dans, dans ce bus à cette, à cette heure-ci. Donc les sièges étaient particulièrement espacés pour, laisser, euh, pour euh, minimiser la difficulté d'accès. Et puis euh, vraiment, il se. Il se, il se, il se, il se il, ils étaient plus, plus, plus confortants. Ils se conformaient vraiment à poser les pieds dessus. Ce n'était pas une provoque, ce n'était pas pour faire chier. C'était vraiment que naturellement, on avait envie de les poser dessus. Et je le faisais par, euh, par, euh, par confort. Et puis, euh, j'avais bien conscience, peut-être à 5 ou 10 ou 15 de la portée euh, légèrement provocatrice de ce geste. Enfin, vraiment, je ne le faisais pas pour ça. Et, et un jour, où je m'étais laissé aller à cette euh, facilité comme d'habitude, eh bien ce monsieur s'est levé, est venu vers moi avec un ton ferme, mais en deçà de la réprimande, il n'a pas haussé la voix, il ne m'a pas réprimandé, et il m'a demandé très calmement, il m'a enjoint, il ne m'a pas demandé, il m'a enjoint très calmement, mais de façon très décisive et affirmée à enlever mes pieds de là, j'ai dû... Encore une fois, je ne m'en souviens pas. Si je me souvenais de la réplique, ça serait probablement bidon. Quelqu'un qui vous dit qu'il se souvient d un, d un, parfaitement d'un dialogue impromptu qui remonte à 30, à 30 ans, c'est un menteur. Je ne me souviens pas du dialogue exact. Peut-être dialogue n'y a-t-il même pas eu. Je me, probablement, j'ai dû avoir l'air assez interloqué ce que j'étais euh, pour qu'il se justifie, ou pour qu'il argumente, en tout cas. Et il a justifié sa demande comme ça. Euh, j'ai dû... Ça y est, je me souviens. J'ai peut-être dû regarder d'autres qu'il faisait, en, en, en sous-entendant, euh, mais, enfin, euh, Coco, il euh, y en a d'autres là-bas au fond qui le fait. Et il a dû, il a dû deviner ce sous-texte. Et ce à quoi il a répliqué, « Oui, mais toi, en me pointant du, du doigt, avec son doigt noir, en pointant mon, ma tête de métèque, toi, toi, tu ne peux pas. » Et c'est tout ce dont je me souviens, et je suis convaincu que ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'autre dialogue. Donc évidemment, sur le moment où vous êtes blessé dans votre, dans votre petit orgueil de petit mâle, de, de préadolescent, en pleine phase de, de puberté, je devais, avoir des, des, je devais pas être beau à voir, et, et puis vexé dans mon, dans mon orgueil, donc bon, c'était quand même un adulte. À l'époque, il y avait un, un respect de l'ascendance, donc évidemment, je n'ai pas, pas, pas contesté, puis je ne suis pas une racaille, je ne suis pas un vaurien. Euh, donc je n'ai pas contesté, je me suis exécuté, mais de, de mauvaise foi, enfin, de, de, de malgré, bon gré, malgré, mais plutôt malgré que bon gré. Et en réalité, c'est peut-être l'une des choses les plus utiles que j'ai entendues à ce moment-là. Pourquoi attribuais-je Donc vous avez compris pourquoi, quand il me dit « toi, tu ne peux pas », sous-entendu, eux, ce sont des halogènes, toi, tu es un indigène, d'accord Donc tu représentes l'ogène, parce que c'était des petits blancs en fait, hein, c'était des babtous euh, qui avaient leurs pieds sur les trucs, et, il a vu ma tête, il m'a dit « toi tu ne peux pas », et c'est un noir qui me l'a dit, et un noir élégant, et, et, et, et je suis persuadé que c'est à l'origine d'un certain nombre de, de règles que je me suis imposé dans la vie, et qui ont fait que je n'ai jamais subi le racisme et que je ne m'en suis jamais plaint, quasiment jamais. Euh... Il m'a résumé en une phrase, en un ordre et en une injonction, le, le, la posture à adopter, qui est profondément injuste quand on est indigène, mais qui est, tu ne peux pas t'adonner, tu ne peux pas te laisser aller à la désinvolture et à la négligence des halogènes. Car si cela doit être reproché, cela sera reproché à toi d'abord, avant eux. Parce que tu incarnes l'altérité, par ta tête de METEC. Il m'a pas dit ça, hein. c'est ce que j'ai compris les années, les années suivantes, les années passant. Donc si jamais ce monsieur, on, on ne sait pas, il a peut-être 60... Euh, il avait quoi ça, ça, Il avait 40-50 ans à l'époque. Non, plus que 50 ans, il avait 60 ans à l'époque. Donc malheureusement, je crains qu'il ait cassé sa pipe. Enfin, si ce monsieur d'aujourd'hui 90 ans nous regardait, euh, bah, je lui passe un, un bonjour amical et un remerciement à distance. Euh, « Pourquoi attribuais-je, disais-je, cette qualité à, F et, à H et pas à F ?» Car en réalité, F ne m'aurait jamais dit ça. F ne, fait remarquer que je, ne me l'aurait fait remarquer que, un, si j'enfreignais un règlement explicitement écrit, or ça n'était pas écrit, et deux, F me l'aurait fait remarquer si, en enfreignant un règlement quelconque, je contrevenais aux chances de son entourage ou de ses enfants. Voilà. F va euh, me l'aurait dit si, par exemple, euh, je commettais un, un, une, forfait, une forfaiture, une forfaiterie, euh, euh, je, je, ou si je trichais à un examen ou quoi que ce soit, si ça mettait à mal les chances de sa progéniture. Elle me l'aurait fait remarquer. Mais là, je n'entamais en rien, Enfin, je ne nuisais pas à ce monsieur, ni à lui, ni à ses enfants, ni à tout ce qui tourne autour de son barycentre. C'est ma définition récente du... Enfin, récente, elle n'est pas récente, mais je vous ai, je vous ai expliqué, j'ai profité d'une intervention récente pour vous rappeler ce que c'est que le barycentre. C'est cette séquence logique euh, prise de conscience de la maternité à l'échelle micro, prise de conscience de la maternité à l'échelle macro, puis association de toutes les sensations qui se passent autour du nombril à une éthique, euh, bien ou mal. Je reviens à mon anecdote. Donc F ne, le, euh, H, euh, F ne me l'aurait jamais dit 1 parce que je ne portais pas atteinte aux siens, 2 parce que je n'enfreignais ne, je pas un règlement explicite. Est, il est implicite de ne pas mettre son, ses, ses pieds sur les sièges, mais ça n'est pas un règlement explicite. Et trois, F ne me n'aurait pas, pas pris le risque de s'antagoniser avec moi, d'aller de, de, au conflit. Elle m'aurait dénoncé de façon indirecte. Elle m'aurait dénoncé au chauffeur, ou elle en aurait parlé à sa voisine, ou elle en aurait parlé à son mari, afin que celui-ci vînt me, me, me, me trouver. Euh, elle ne l'aurait pas fait directement pour ne pour euh, éviter au risque du conflit front, pour éviter le risque du conflit frontal. Voilà, hein, toujours de biais, toujours en bande latérale. Et c'est ma et c'est mon, mon ma première mon premier rapport, mon, ma première prise de conscience en fait de l'altérité. Et de cette injustice halogène indigène, mais finalement qui m'a été très utile pour la suite et que je ne cesse de, de remercier. Je vais maintenant afficher sur l'écran, comme promis, les liens vers les trois autres chapitres de ce double diptyque. Euh, allez maintenant euh, écouter mon anecdote relative au, à la plus, au plus gros défaut de H, à la plus belle qualité de F et au plus gros défaut de, de F. Et puis, si vous êtes encore là, et que cette idée un peu originale de vidéo YouTube vous, vous séduit, rétribuez-la d'un pouce, ça ne mange pas de pain, et, et euh, partagez euh, sur les différents réseaux sociaux, mais également, c'est le plus important, c'est de partager sur les réseaux asociaux.